C'est bon là, ou pas. Bonjour, je suis Jean-Yves Siro, médium, astrologue, numérologue et penduliste. Je suis actuellement dans mon cabinet Repos court pour faire une vidéo prédiction sur les grands événements de l'avenir. Je répondrai pas aux petits problèmes de c'est quoi les chiffres du kéno, j'ai perdu mon mari, j'ai mal au coude. Alors allez pas me mettre dans les commentaires comme quoi j'ai pas traité tel ou tel truc parce que moi c'est simple sinon je vous bloque. Y'a un point rouge là pas si mente, hein. Je n'ai pour l'instant pas repris les consultations individuelles parce que que ce soit avec le masque ou la visière de Robocop, moi ça me bloque les énergies, je bloque du plastique et ça m'énerve. Alors... Les grandes prédictions, ça se distingue en trois pôles santé, actualité, célébrité. Je vais évidemment commencer par santé parce que tout le monde que je croise me dit :« J'en ai, j'en ai », parce qu'il y aura une deuxième vague du corona. J'ai même été invité à une émission TV avec des stars des médias telles que Gilles Verdez, Massimo Gardia, J'ai dit non. J'ai dit non parce que si je peux plus aller chez mon boucher tranquille, sans qu'on me demande ou quoi ok, moi je vais arrêter le métier, vous serez plein, ce sera tant pis pour vous. Pour la santé, je vais faire appel à Cristal Omancy, boule de cristal. La boule avec laquelle je travaille actuellement, je ne vous la montre pas. N'est pas à la voir les ondes vidéo, ça peut me la brouiller et ça c'est pas possible j'ai pris une boule taille euh, diamètre moyen après il y a différents trucs mais les références tout ça euh, vous irez voir je peux la forfouiller alors qu'est-ce que je vois la santé la santé deuxième vague pas deuxième vague bon alors moi je vois de la fumée blanche voilà c'est très laiteux laiteux un peu comme l'écume d'une vague donc deuxième vague oui et en même temps laiteux le nuage les sports le renouveau je peux vous faire une conférence donc, peut-être pas deuxième vague. Après, entre nous, moi je pense pas qu'il y aura deuxième vague, comme je pense pas qu'il y en ait une première. Parce que si on regarde bien quand même les jours d'entrée et de sortie du confinement, on se retrouve quand même avec la date de naissance de l'acteur qui joue le père de famille dans Mr. Bean, le long métrage de 97. Et ça, c'est quoi ce film C'est une comédie. Comédie Corona. Tout ça ne serait donc qu'une vaste mascarade, mais j'en dis pas plus, sinon, je connais, le gouvernement va m'appeler. Ah ouais, moi je suis en relation avec que les hommes politiques qui me demandent des fois. Et la guerre, pas la guerre, moi je dis. Mais je leur dis pas tout. C'est du réseau, mais je m'arrête là parce que les espions. Ils sont partout. T'as vu mon corps là Actualité. Pour l'actualité, je vais lire dans le café. Café d'Omancy, ça s'appelle. Il y a plein de techniques comme ça. Hein. Littemancy, qui romancy. Je continue Je crois pas. Il faut que je boive le café et au fond, je vais voir la prédiction. La poule des aigreurs, ça me dégoûte. Tu prends un verre d'eau. Actualité. Pour l'actualité, je vais lire dans un verre d'eau. C'est le café, ça. Alors... Euh. Actualité, c'est large aussi l'actualité. Il faut préciser votre truc là, parce que c'est tout et ir... rien. Je fais pas l'actualité. Euh, je J vois des trucs, mais je vais vous dire pourquoi je fais pas l'actualité. Parce que quand je fais des prédictions, que ce soit politique, économique ou maraîchère, ils changent les lois pour me foutre tort. Alors il y aura un craque boursier sur le marché du kumquat. Pour le reste, c'est une chose vertigo. Tu dis dit Peut-être Kwatch. Peut-être la il y a un cœur, il y a un cœur. Célébrité. Pour célébrité, je vais faire appel au tarot. Et je vous explique pas les cartes. Hein. Si vous êtes pas fichu de vous renseigner, appuyez tout de suite sur euh, clic stop de la vidéo. Et allez voir toutes les autres là. Tarot 87, Valou Prédiction ou la voyante du Vaucluse. Quand on a d'autres à foutre que d'expliquer les pierres et les conneries d'enfant Parce qu'elles ont pas le don et qu'il faut bien bouffer à la fin du mois. Célébrité. Carte. Alors, qu'est-ce que j'ai Ça, c'est les règles. Roi de coupe. Roi de coupe. Carte du jugement. Ou si on met comme ça, l'étoile. Ça veut dire que les link-up vont se reformer. Groupe porté par Mathieu Pokora. Mais ce sera peut-être pas avec Mathieu Pokora, je vois avec Cavalier des Deniers, peut-être avec Vianney, bon. La Lune et le Soleil. Alors là ils vont me dire, oui la Lune et le Soleil, ils sont en bisbille. Et bah pas tant que ça. Parce que vous leur foutez le jugement, et normalement ça fait un dessin entier. quand on suit Bon j'ai vu ça, vous allez voir. Ensuite on a Reine de Bâton, Reine des Deniers. Duo entre Najwa Belizel et la chanteuse Ina. Peut-être qu'elles meurent les deux, je sais pas. Oui, après c'est quoi, la rue oui, l'amoureux, bon, parce qu'on vous a demandé. Il y a un truc avec les couleurs. Si vous regardez cette vidéo, vous foutez, vous fabriquez les tarots. Arrêtez avec ces couleurs qui vous en foutent plein les yeux. On n'est pas chez Disney. hein le valet de bâton, valet de bâton. L'impératrice. Ça, ça correspond pour nous à la reine d'Angleterre. Avec le pape qui correspond pour nous. Au pape. Moi je vois quelque chose entre les deux, ils se regardent, ils se cherchent, tournent la tac tac, il y a quelque chose. Une liaison, peut-être, possiblement. Ou euh, une partie de twister. Main gauche, pied rouge, main verte, pied droit, il y a quelque chose. Des jambes en l'air, moi je vois des jambes en l'air, et puis après, c'est leur vie. Hein. Occupez-vous plutôt de la vôtre, plutôt de fouiller dans celle. Des fouilles merde, vous avez des fouilles merde. Hein. Posez-vous les bonnes questions s'il se passe rien, ou s'il se passe rien de bien dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a une raison. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis Jean-Yves Siro. au revoir. if she's